Une histoire, enfin, je veux dire, en dehors de notre couple, voilà. Écoute, <rire> je sais, euh... c'est que ton livre ne parle que de ça. Hein. Le livre, c'est pas exactement un euh... carton. Ah bah là, on n'a pas contribué à la déforestation, hein Non. Allez, on revoir. Pour le manuscrit, donc, euh... bah tu vas le publier. Hein. Non, je le publierai pas. Je pensais que tu avais compris. Ça très bien. Qu'est-ce qui te fait hésiter alors T'as marre de jouer une flic euh, C'est pas une flic, c'est une spécialiste des situations de crise. <rire> ok. Comment ça va avec Alain Je pense qu'Alain voit plus qu'un autre. Ça serait génial. Je suis complètement accro, mais c'est pas trop difficile de jouer une policière C'est plutôt une, euh, une spécialiste des situations de crise. <rire> <C 'est ça. rire> Juste on a une histoire. 6 ans. J'ai parlé de son manuscrit. Ses histoires sentimentales, assez sordides. On a pas trop de mal identifié. La scène, moi je suis dans la salle du cinéma. Pendant Star Wars, le réveil de la force. Ah là, il y a du feu et donc... tout. Ah, non, ah. A... non. Oh. Sur mon blog, j'ai 5000 clics, mois. Ah bah non, je pas du tout suivi, non, euh... Il <rire> y en a qui écrivent des films good books. Moi, j'écris des films bad books. C'est ça que je t'encourage. Ouais. Non. Non mais c'est vrai, les, les, on peut faire le tri des plus. <rire> c'est si un ami qui m'a envoyé euh, la fiche de Star Wars le Rêve de la Force.